Eh bien on a décidé oui, de, de mettre de la lumière sur ces, sur ces initiatives euh, que l'on considère comme être positives et on a décidé euh, de mettre en relation euh, des personnes qui ont la même, euh, les mêmes aspirations et on a décidé, troisième point, euh, de les écouter et de comprendre euh, les besoins de la société de demain. Cet outil de, de, de plateforme des initiatives citoyennes euh, positives, j'y crois, j y, j y crois euh, vraiment. C'est trois choses pour moi. Euh, à la base, c'est d'abord montrer de belles choses qui se passent sur notre territoire. Parce qu'il se passe de très belles choses à l'échelle du pays, euh, bien évidemment, mais en particulier sur notre territoire. Et nous, on le constate tous les jours dans le parc. Euh, c'est de montrer euh, qu'il se passe de belles choses au niveau des collectivités, mais pas que, euh, et également des citoyens. De plus en plus, on s'aperçoit que euh, des personnes se prennent en main, ont envie euh, de créer, de réaliser, et tout ça dans un but de, on va dire de transition, entre guillemets, puisque c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, euh, transition dans différents thèmes. Et euh, ça mérite que l'on montre euh, ces initiatives-là, qu'on les mette au jour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point euh, qui, est, qui est important, c'est également euh, de créer du lien, comme on dit, de créer du lien et euh, créer des synergies et faire se rencontrer sur un, un, au sein d'un même outil euh, des personnes euh, qui ont envie euh, de faire ou qui ont envie d'avancer dans un sens qui nous paraît être euh, un sens positif, un sens qui va dans les valeurs euh, de notre parc naturel régional. Eh bien, euh, euh, Provoquer euh, ces euh, euh, mises en lien-là peut également générer d'autres projets. Je compte vraiment sur, le, euh, sur la magie euh, qui va s'opérer. Et quand je dis magie, c'est vraiment ça, parce que euh, les projets se créent comme ça. Secrets, euh, ils viennent de quelquefois nulle part, mais ils viennent surtout et avant tout de la rencontre de personnes. Voilà. Et c'est à partir de là que les alchimies se, euh, se, se, se réalisent. Et Troisième point euh, également euh, important euh, pour, notre, euh, pour notre parc, euh, c'est qu'on va se lancer dans la révision de notre charte. La charte, c'est un document stratégique qui va nous projeter à l'échéance 15 ans. Il va falloir qu'on définisse notre stratégie. Et euh, on s'est dit qu'on ne peut pas le faire sans euh, avoir euh, l'avis de la population, connaître les désirs et les besoins euh, des citoyens aujourd'hui. Euh, c'est un document extrêmement important et si on n'est pas à l'écoute de ces besoins là, euh, on sera dans l'erreur. C'est extrêmement difficile de se projeter à, à, à une, telle, une telle échéance, euh, voire impossible, mais il faut vraiment euh, qu'on soit à l'écoute et euh, il ne faut pas que ce document, euh, cette stratégie, soit définie uniquement par des élus. Il va falloir euh, écouter et comprendre les besoins de la société d'aujourd'hui pour se projeter à l'échéance 15 ans. L'expérience nous le montre, que tout ce qu'on a pu euh, initier, à chaque fois, il y a eu des connexions. Et certes, certaines fois, euh, par des personnes inattendues. Donc c'est aussi ça qu'on veut euh, créer, c'est l'inattendu. J'attends cet inattendu-là, en tout cas moi, personnellement. Et puis, s'il ne vient pas, il vient pas. Mais en tout cas, s'il vient, eh ben, tant mieux et on aura réussi. Voilà. Ça va être de les accompagner. Euh, euh D'abord par, par cet outil hein, de, de plateforme, des initiatives. Et après, effectivement, si des projets euh, émergent et ont besoin d'un accompagnement, puisqu'on dispose d'une ingénierie quand même, hein, qui est à disposition du territoire, qui est d'abord à disposition des collectivités, puisque nos adhérents sont les communes et les intercommunalités, mais pas que. Pas que, on, a, on, a, on est déjà intervenu on intervient aujourd'hui pour des privés et donc pourquoi pas aider également des initiatives qui sont d'ordre individuel, privé et, et, et collectif du coup. Ça va être bien ça parce que le rôle de, du, du parc, je le redis, c'est bien de créer ce lien-là entre les différents acteurs du territoire pour apporter une plus-value. Et, et, et par ce biais, on va pouvoir sentir les choses. Et, et, et et faire en sorte que ces synergies se, se produisent. Je crois beaucoup aussi, euh, on a une mission nouvelle qui a, été, euh, qui a été donnée par les dernières lois biodiversité et loi montagne, euh, qui est de mettre de la cohérence dans, sur l'ensemble des politiques sur le territoire d'un parc, mais également euh, créer du lien et de la solidarité entre l'amont et l'aval, entre la montagne, et les pôles urbains et ça c'est important puisque cet outil va être également mis à disposition des habitants des agglos puisqu'on a on a quatre agglos importantes autour de autour de notre, de, de notre parc euh, et, et six, six intercommunalités. Et là, il y a, bah, ça représente 550 000 habitants qui sont aux portes du parc et euh, créé euh, par, par cet outil-là ce lien entre des urbains et des ruraux, euh, des personnes qui ont choisi de vivre en ville avec tous les avantages que ça, peut, euh, que ça leur apporte et d'autres qui ont euh, choisi de vivre en, dans ce milieu montagnard avec tous les avantages et avec euh, ces idées réunies peuvent euh, générer euh, vraiment de très belles choses. Ça, c'est ma conviction euh, profonde. Comme je disais, c'est aussi pour nous d'aller chercher, de, de, de comprendre à travers ces projets-là. Parce que finalement, euh, ça va être révélateur, hein, révélateur des désirs et des besoins. Euh, pourquoi à un moment donné, euh, des, euh, des citoyens prennent l'initiative de créer un projet Parce que euh, peut-être, et aussi, ils ne sont pas satisfaits de ce que leur apporte aujourd'hui euh, la société institutionnelle, l'État, euh, leur commune, leur intercommunalité, leur département, leur région. Et du coup, ils se disent, bah, finalement, euh, moi, ça ne me va pas, et, et, et je prends cette initiative-là, et donc, euh, je vais avancer euh, seul avec mes voisins, ou on va créer un collectif, et on va, on va se lancer. Euh, voilà, on n'attend pas que... On n'attend pas que ça tombe de, de, du, du, du public, des institutions publiques. Et ça, ça c'est vraiment beau. Et c'est ça, et si on comprend ça, si on voit ça, là, on anticipe euh, demain. C'est très important. Et puis aussi, parce que je suis entrepreneur, depuis, le, depuis que je suis sorti de mes études, bah j'ai créé euh, voilà, deux entreprises et j'ai cette fibre-là de l'entrepreneur. Et je sais qu'on peut, à partir du moment où il y a une volonté, il y a une envie, euh, on, on, on peut entreprendre et on peut entreprendre de belles choses. Et, et donc, si ça ne fonctionne pas, ben bah oui, je, je, je regretterais. Mais je suis, je suis vraiment convaincu que ça fonctionnera, c'est sûr. Un besoin personnel de comprendre euh, la, la, la, la mutation qui s'opère dans notre société aujourd'hui. Euh, je ressens euh, vraiment des choses très très fortes. Euh, J'ai envie d'y être et pas de rester euh, de rester à côté. Euh, personnellement, je, ouais, je cherche très souvent à me... Ah, J'ai ça en tête, de me projeter, de dire mais finalement la société de demain c'est quoi et, et, puis, euh, et puis répondre à cette, à cette question fondamentale. Pourquoi on agit ainsi euh, Est-ce qu'on est, qu est dans la bonne direction D'abord à titre personnel, est-ce que je suis dans la bonne direction euh, en tant qu'individu dans cette société, est-ce que notre société euh, est dans la bonne direction aussi et c'est quoi la bonne direction Et tout ça, ça se fait euh, pas avec notre cerveau, ça se fait pas en réfléchissant, euh, ça se fait euh, par notre ressenti et surtout par notre senti et par notre intuition. Donc c'est très intuitif finalement, euh, cette démarche-là et, et j'espère qu'elle le sera aussi et que mes collègues élus euh, euh, adhéreront à, à ça. Donc c'est dans ce sens où je dis, euh, c'est un petit peu, il euh, y a une prise de risque, mais c'est une prise de risque si on se met sur l'aspect politique et si on se met à réfléchir comme on le fait tous les jours. On réfléchit, on réfléchit, oui, il y a peut-être une prise de risque, parce qu'on ouvre, on ne va pas contrôler ce truc-là, c'est quelque chose, on ne sait pas trop, <rire> voilà. Donc finalement, politiquement, non, c'est quelque chose qui, non, c'est plutôt à éviter. Mais par contre, si tu, pose, tu me poses la question personnellement, je réponds intuitivement, je pense que c'est là où il faut aller, et c'est cette écoute-là, cette ouverture-là qu'il faut avoir si on veut être dans le vrai pour les 15 ans à venir c'est euh, aller vers le, le, le bien-être et le mieux-être. Parce que finalement, quand on habite sur un territoire comme ça, euh, c'est on recherche une qualité de vie et la qualité de vie, elle est là, il suffit de, de, de lever les yeux. C'est d'abord notre paysage, c'est la qualité de l'air. Euh, euh, voilà, c'est tout ce qui nous entoure, euh, qui fait qu'on on vient s'installer ici. Parce qu'il y a une, c est, c est cette qualité-là et, et c'est pour le préserver, ce bien-être que l'on ressent, mais finalement, c'est aussi aller chercher euh, du mieux-être, parce qu'il n'y a pas que notre environnement qui contient aussi notre, notre, euh, la, no, no, nos interactions avec les autres, ce qui fait notre société, ce fameux lien social qui est aussi vital que de manger, boire. Euh, voilà, c'est est très important. On est des, nous sommes des animaux... Euh, euh, qui doivent vivre en société c'est un' un c'est indispensable ça Alors là on travaille ensemble hein, en petit en petit groupe euh, petit groupe de travail avec le directeur un petit groupe d'élus également euh, là il va je, prochaine étape, ça va être de le partager avec euh, l'exécutif du, du parc, avec les vice-présidents, et puis en bureau, et puis en comité syndical. Euh, voilà, on, a, on, on est très structuré. Hein. Euh, il y a aussi à faire comprendre euh, la démarche-là, euh, de manière à ne pas créer des crispations, puisque c'est quand, euh, quand même une sacrée ouverture. Hein. C'est pas, hein. pas neutre, se lancer dans un tel, dans un tel processus. Je ne sais pas encore, c'est trop tôt pour le dire, mais je, je, je peux imaginer que, euh, voilà, il y a peut-être des initiatives qui plaisent pas à tout le monde ou qui sont peut-être un petit peu trop légères et pas assez structurées ou, ou, ou qui sont, euh, voilà, peut-être euh, trop idéalistes ou. Et, et, et, et, qui, qui vont créer euh, peut-être des blocages, euh, nous, à notre niveau, pour dire « bah oui, on, on soutient ça ». Parce qu'à un moment donné, si c'est sur la plateforme, c'est qu'on qu soutient ou qu'on qu adhère. Mais, mais ce n'est pas là, c'est justement donner cette liberté. Finalement, euh, oui, on va autoriser des choses qui, euh, bon peut-être, euh, aujourd'hui euh, vont nous paraître euh, peut-être un peu loufoques ou à côté de la plaque, mais... Euh, mais comme on dit, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Euh, ce qui est faux aujourd'hui euh, peut être vrai demain. Et puis ça donne euh, des idées. Et, et bon, euh, on le sait. Hein. Ce qui était critiqué il y a 10 ans ou 5 ans, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a généré des belles choses, des projets, même de l'économie. C'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que sur l'ensemble de ces initiatives, ça peut générer à un moment donné de l'économie. Parce qu'un projet derrière peut se développer, donner lieu à la création d'une entreprise et des emplois, etc. etc. Le parc a beaucoup travaillé pour les collectivités et c'est bien normal, ce sont ses adhérents. Par contre, on a eu peu de contacts avec la, les habitants du, du massif, du parc, euh, et puis certainement des choses qui n'ont pas forcément été comprises ou des attentes plus importantes de la part du parc. Voilà. On a également nos contraintes, on agit dans un cadre qui est quand même relativement strict, même si on a une possibilité d'innover, puisque ça fait partie d'une de, de nos cinq missions, l'expérimentation et l'innovation. Mais le parc n'est pas, pas toujours compris dans ses missions et dans sa philosophie. Pas toujours compris par les collectivités, mais encore moins par la population, c'est ce que je ressens aussi. Et c'est un bon moyen, et le travail que vous avez fait sur le terrain, et de faire effectivement peut-être... Euh, émerger quelques crispations vis-à-vis -vis des actions du parc euh, où là, euh, des crispations liées à des, des actions où on ne l'attendait pas ou au contraire, on l'attendait et il n'est pas, pas venu. Ça, c'est très important et ça va nous permettre d'engager des échanges, des discussions euh, et puis également apporter aussi de la... De la pédagogie, expliquer comment on fonctionne et à quoi ça sert un parc à ces, ces personnes-là. Donc voilà un quatrième point extrêmement intéressant que va générer ce, ce, ce projet. Et ça, c'est assez rapide, c'est-à-dire qu'effectivement, la plateforme doit, doit être mise en place relativement rapidement. Mais l'étape qui vient tout de suite, c'est... Euh, vous allez nous faire part euh, des, des réticences que vous avez pu avoir sur le terrain et, euh, et, et nous, derrière, aller vers ces personnes-là et, et tâcher de communiquer. On est toujours... Le, c'est pas que le parc Massif des Bauges, mais ça, c'est vraiment dans l'ADN des parcs. On est dans la concertation, dans l'échange. Et puis, on, on se lance dans des projets. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. On se donne l'autorisation de l'échec. Voilà. Et surtout, cet outil, c'est pas l'outil. J'en profite pour dire ça, c'est pas ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'on expliquera. C'est pas, c'est pas, c'est le parc qui va le financer parce qu'on a la capacité financière à le faire. On s'est engagé dans ce projet et puis on a de l'ingénierie pour le faire, pour, pour l'animer, etc. Mais c'est pas l'outil du parc ensuite. Comme tout projet, la plupart de nos projets. On les, on, on les lance et après, on cherche un porteur de projet privé et public. Et après, on se retire. Et c'est ça tout l'intérêt d'un parc. On ne on va, on va pas s'agripper à, à tout prix à cette, à, à cette plateforme et à dire c'est la nôtre, on veut la contrôler. Non, d'ailleurs, dans le cas des charges de départ, c'est de dire on laisse des espaces complètement libres, que ce soit des collectifs à des citoyens, à des collectivités. Euh, voilà. Et, et, et tout ça, euh, bah, voilà, y a, y, moi, je souhaite qu'il y ait une grande liberté là ça et finalement euh, un contrôle minimum c'est bien le but voilà oui tout ça c'est généré par des par des peurs qu'on peut avoir que peut avoir les uns les autres hein, à, à, se, à se mettre en contact avec euh, euh, soit des personnes soit des institutions qu'elles ne connaissent pas et donc, euh, voilà, quand on ne connaît pas, l'inconnu fait, fait, fait toujours peur. Hein, L'important, c'est de, de dépasser euh, ces peurs-là, bien évidemment. Oui, oui, on, on, on le constate. Il y a, on a dit, cette société qui est en pleine mutation, ça va très, très vite. Les gens qui avancent très, très vite, et notamment les jeunes générations. Et ils, sont, ils, sont, ils sont éduqués, ils sont prêts pour la société de demain. Et puis il y a une autre partie de la population bah, qui, euh, qui freine, parce que ça va trop vite, parce qu'on a du mal, peut-être que j'en fais partie aussi, de cette génération-là, on a du mal, aussi, euh, a du mal à, à suivre le mouvement, à comprendre aussi, et, euh, et à dire, euh, mais finalement on se raccroche à tout, quoi Parce qu'on perd, on est en train de perdre nos, nos ancrages, nos repères, et... Euh, on... On va se raccrocher à quoi dans cette société Quels vont être nos, nos, nos, nos supports dans cette société de demain ça, on le Il y a une partie de la, de la population qui qu le ressent d'une manière très très forte. Et ça, ça crée des peurs et donc des, des freins très forts à, ce que, à, à ça. Et finalement, ces initiatives qu'on va mettre en avant c'est un petit peu ça c'est la société de demain c'est là où on peut avoir de la réticence de la part de certaines personnes ça très certainement oui mais c'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher de le faire parce que ça va répondre à, à l'attente de citoyens qui sont déjà là et qui attendent et puis surtout à ceux de, de, de demain bah, doser doser euh alors à titre individuel, il n'y a pas énormément de, de, de risques à prendre, hein, parce qu'encore une fois, c'est euh, bien là la question. Quand on se lance dans un projet, Alors, on peut le faire à l'échelle familiale et finalement il n'y a pas de risque, hein, tant qu'on n'engage pas des sommes financières. Et puis à partir du moment où, où on va aller sur un projet un peu plus structuré, où on va, où on va euh, oui, engager de... De la finance euh, c'est oser quand même parce que euh, c'est entreprendre et finalement si ça répond à, comme je disais tout à l'heure à, à une intuition euh, on peut pas se tromper parce que avec l'intuition on se trompe pas avec notre cerveau on se trompe parce que soit c'est bon soit c'est mauvais c'est oui ou c'est non parce qu'on aura réfléchi on aura posé les avantages d'inconvénients les on a une chance sur deux pour se tromper quand on réfléchit quand même, malgré tout, même avec toutes les méthodes, avec tous les logiciels qu'on peut mettre en, en œuvre, avec tous les conseils de spécialistes, on a quand même une chance sur deux de se tromper quand on se lance dans une entreprise. Or, avec son intuition, si on sait l'écouter, eh bien, euh, on ne se trompe pas. Et je pense que les nouvelles générations ont ça en eux. À la différence des nôtres, et moi, je parle de moi, ma culture, mon éducation, eh bien, il, il me manque ça, j'essaye personnel de travailler là dessus mais or les jeunes générations euh, ont ça cette intuition là euh, ils, euh, ils sont capables de sentir euh, ce qui va se passer ils, conna... ils refusent certaines choses et euh, ils privilégient leur bien-être à des aspects euh, plus matériels et financiers et, euh, et c'est là dessus à partir du moment où l'initiative l'envie elle répond à ça ça peut que fonctionner. Donc moi, je peux qu'encourager ces personnes-là à y aller, à se jeter à l'eau et ça va fonctionner.